Wesh wesh les amis, bah aujourd'hui on va vous parler d'un truc formidable, c'est le pantouflage ou pourquoi les multinationales achètent nos dirigeants. Alors ce qui nous fait de parler de ça et des énormes problèmes que ça pose sur la démocratie, c'est une actu fraîche de début juillet là où Barroso, donc l'ancien président de la Commission Européenne, donc imaginez que c'est le top du top de l'Union Européenne, le mec a été président de ça de 2004 à 2014, il vient de se faire recruter par Goldman Sachs. Goldman Sachs, c'est une grande banque privée américaine crasseuse Saras, donc vous avez peut-être déjà entendu parler et elle le recrute comme président non exécutif de ses affaires internationales. Donc c'est un titre qui a l'air sympa et c'est un contrat à plusieurs millions d'euros annuels à n'en pas manquer. Alors on peut croire que euh, c'est exceptionnel qu'une grande banque, une grande multinationale recrute un ancien dirigeant mais en fait c'est un phénomène bien bien répandu et là on va vous sélectionner quelques petits cas croustillants pour que vous voyez jusqu'à quel niveau ça va. Alors déjà il faut savoir qu'avant Barroso il y avait un autre président de la commission européenne qui s'appelle Romano Prodi qui lui aussi a été recruté par Goldman Sachs, les mecs gardent les habitudes, ça a marché, on continue. En plus de la commission européenne, il n'y a pas de raison, il faut aussi qu'il y ait des premiers ministres britanniques, il y a eu Tony Blair, donc un socialiste convaincu, un chantre du progrès social, qui lui a été recruté, tout de suite après son mandat, par JP Morgan, une autre énorme banque privée américaine, et là le contrat, c'était 2,6 millions de livres par an, donc le mec s'est mis bien, il n'y avait pas de problème. En plus du premier ministre anglais, il y a un autre grand socialiste européen qui est Gerhard Schröder, le chancelier allemand des années 2000-2010 qui lui a été recruté tout de suite après son euh, sa fin de mandat 15 jours après par Gazprom le géant gazier euh, allez voir on va vous mettre un article c'est savoureux cette histoire là Mais qui a aussi conseillé la banque Rothschild donc euh, ça vaut pour Angleterre, Allemagne et, euh, il faudrait qu'on ait France et en France c'est notre ami Nico Sarkozy qui lui euh, un, quelques mois après la fin de son mandat donc en 2013 a donné des conférences à 100 000 euros les deux heures devant la même banque Goldman Sachs donc on voit que c'est un phénomène assez répandu et qui touche le haut du panier. Hein. Parce qu'avec ces exemples, on a deux présidents de la Commission européenne, le Premier ministre, président ou chancelier des trois plus grandes économies européennes. Donc euh, tous ces gens-là ont été recrutés à Pondor pour par des grandes multinationales. Alors on pourrait penser que bon, c'est bien normal, après leur mandat, faut bien qu'ils taffent. Et donc c'est normal qu'ils soient employés dans le privé, ils vont pas être embauchés à vie par l'État, on peut le comprendre. Mais là, euh, il faudrait réfléchir un peu plus en détail. Est-ce que c'est vraiment leur taf à tous ces ces gens-là d'aller dans des banques, d'aller chez un géant gazier, a priori non, ils sont tous avocats ou universitaires, donc il n'y a pas trop de raison qu'ils soient recrutés. Donc il faut se demander quelle est leur valeur pour l'entreprise, pourquoi est-ce qu'ils ont été re recrutés, qu'est-ce qu'ils leur rapporte Bon, la valeur qu'on sait, Gugus, pour les multinationales, elle est double. D'abord, ils sont tout fraîchement sortis de leur poste, donc ils sont encore dans le jus, et ils ont plein d'infos stratégiques auxquelles la boîte n'aurait pas accès, puisque c'est des infos liées à leur fonction publique. Et ces infos, par exemple, pour Barroso et Goldman Sachs, ça peut être où en sont les négo de TAFTA, vu que c'est Barroso qui les pilotait. Ou par exemple, quel sera l'impact sérieux et précis du Brexit Barroso, il peut amener tout ça. Ce qu'ils peuvent amener aussi, les dirigeants ou les hauts fonctionnaires, c'est un carnet d'adresse, un réseau fin. Ils savent, par exemple, si telle boîte, veut influencer telle personne qui s'occupe de ce dossier, bah si tu recrutes un ancien fonctionnaire ou un ancien politique, il va te dire appelle directement ce gars-là, peut-être je m'en charge et il va m'arranger. Et si vous voulez voir toute la puissance que ça peut donner des réseaux, Goldman Sachs, ils ont déjà été malins, ils ont recruté un ancien premier ministre danois, Rasmussen, le mec il a passé quelques coups de fil et il leur a arrangé un de ces deals. Ils ont acheté euh, tant temps et tant temps de parts de la compagnie danoise d'électricité, donc c'était une compagnie publique, et ce deal-là était sous-évalué, donc Goldman Sachs a fait un paquet de thunes, arrangé une uniquement par les connexions de Rasmussen, l'ancien premier ministre. Donc les connexions, ça rapporte et les informations stratégiques, ça a une grande valeur pour les entreprises et les multinationales. Donc c'est normal qu'ils recrutent des dirigeants pour ça. Et l'autre aspect, et ça c'est plus dur à prouver mais c'est bien plus grave, c'est euh, bah, parfois on pourrait avoir l'impression, vous verrez un tout un faisceau d'indices, que les multinationales recrutent des anciens dirigeants pour service rendu. C'est-à-dire que pendant qu'ils étaient en poste, ils ont rendu un service à la multinationale et donc après, vas y viens bébé, on va te mettre bien. Alors un des exemples, c'est par exemple Gerhard Schröder. Lui, avant de se barrer, juste avant de la fin de son mandat, il a accéléré à mort la signature d'un deal entre l'Allemagne et la Russie pour un gazoduc. Et le gazoduc, il intéressait énormément Gazprom, et pour ce gazoduc qui intéresse Gazprom, Schröder, il a même euh, garanti un prêt directement à Gazprom pour construire ce gazoduc. Et ça, il l'accélère à la fin de son mandat, et qu'est-ce qui se passe Quinze jours après, il est recruté par Gazprom. Donc je veux bien, on n'a pas tous les indices de partout, j'ai pas fait mon enquête, peut-être on peut douter, mais quand même, est-ce qu'il était là pour l'intérêt général en signant ce gazoduc ou est-ce qu'il était là pour son futur employeur de deux semaines après Moi je sais pas. Et si vous pensez que euh, Schröder, euh, que l'ami Gerhardt, c'est le seul concerné, vous vous trompez, il hein. y a eu un cas récemment là avec la commission Barroso il y avait la commissaire européen chargée de la concurrence, donc la meuf qui regarde si chaque marché est concurrentiel, il y a eu l'embrouille dont vous avez entendu parler entre Uber et les taxis, et la meuf elle devait régler cet embrouille et elle a statué en faveur d'Uber. Et qu'est-ce qui se passe quelques mois après qu'elle quitte la commission Bim Elle a embauché par Uber. Donc c'est quoi ça Franchement, comment vous voulez qu'on ait confiance en les politiques Est-ce qu'ils défendent l'intérêt général ou est-ce qu'ils défendent leur futur employeur On n'a pas tout pour le prouver, mais quand même le faisceau d'indices pour ces deux cas-là est complètement dingue. Et donc là maintenant on a à peu près compris ce que les multinationales cherchent en recrutant des dirigeants. Donc elles cherchent ou des infos ou directement à les rémunérer. C'est un peu comme de la corruption, mais un peu plus tard, parce qu'ils ont bien été des, des bons caniches, des bons serviteurs pendant qu'ils étaient en mandat. Donc on comprend pourquoi ils les recrutent. Mais ce qu'on voit aussi, c'est l'ampleur du phénomène, le nombre d'anciens diri dirigeants politiques, d'anciens fonctionnaires, qui à la fin de leur carrière finissent dans des multinationales et payés grassement. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, en fait, au-dessus de président ou au-dessus de premier ministre, il y a un poste encore supérieur, c'est le poste de job dans la multinationale qui va allonger des millions pour te mettre bien ou bénéficier de tes informations. Et ça, c'est gravissime, parce que si dans l'échelle des carrières, euh, quand tu commences petit sbire dans un parti politique ou petit fonctionnaire, bah, le Graal c'est de finir par être embauché et payer des millions par une grande banque ou une grande boîte. Bah ben alors, comment est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas réguler des entreprises Est-ce que tu vas réguler la finance ou les banques Bah ben jamais de la vie Tu vas te coucher parce que sinon ils vont pas t'embaucher. Et donc tout ce qu'on vient de voir sur pourquoi est-ce que les grandes entreprises achètent des dirigeants, bah ben ça laisse sur un grand suspicion et un grand malaise sur à quel point les hommes politiques sont en capacité de défendre l'intérêt général. Bah on a vu le pantouflage, qui est le passage d'un grand dirigeant public au privé. Mais il y a le phénomène inverse, il y a ceux qui euh, viennent du privé, qui ont eu des grandes postes dans des multinationales et qui passent dirigeants politiques. Et ça, on, les, les Anglais, ils appellent ça les revolving doors, les portes tournantes. Quand tu passes du public au privé, et du privé au public, et à l'infini. Et ça, on va vous donner deux exemples, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, regardez nos sources, vous pouvez vous amuser, allez sur Wikipédia, il y a vraiment plein d'exemples de ce cas-là. On va prendre un exemple au niveau européen, et ça, c'est Mario Draghi. Donc c'est le président actuel de la banque centrale européenne, donc le mec qui gère la politique monétaire de toute la zone euro et ce mec là, est un ancien très haut cadre de Goldman Sachs, donc lui il est passé du privé au public et en France on en a un qui en ce moment il est à la mode il s'est mis en marche, c'est Emmanuel Macron lui il est fantastique parce qu'il a fait tous les sens possibles, il a commencé à l'ENA donc un haut fonctionnaire, il a été dans l'inspection des finances, donc il était haut fonctionnaire, puis il passe dans le privé chez Rothschild, et du privé, qu'est-ce qu'il fait Il passe au secrétariat de l'elysée à... à Bercy, au ministère des et peut-être bientôt euh, s'il continue à marcher au présidentiel. Donc on voit qu'il y a des porosités entre les mondes de la haute fonction publique et des dirigeants, dirigeants politiques et les grandes multinationales. Et donc si on a le sentiment que, un peu partagé que l'élite politique, l'élite de la fonction publique, l'élite financière ou l'élite industrielle, bah c'est un peu les mêmes, et bah quand on regarde les carrières, bah c'est plutôt le cas. Ils ont le droit de circuler, d'avoir de, des carrières qui passent une fois dans l'un, puis dans l'autre, puis dans l'un, puis dans l'autre. Donc quand on regarde les carrières, c'est plutôt le cas. Et quand on regarde les grandes décision politique, ben bah, là aussi il suffit de regarder euh, la, la crise financière de 2008, donc elle a été de notoriété publique causée par des abus et des manques de régulation et des pratiques douteuses de plein de banques et ces banques là ont été très très très très peu régulées, Mais bah, pourquoi bah, parce que c'est des banquiers qui devaient réguler les banques donc peut-être que quand même si euh, l'autorité publique et politique qui doit réguler, elle vient de la banque où elle veut y retourner, bah évidemment qu'ils régulent pas les banques, donc on voit que ces espèces de collusion entre privé et public c'est une des plaies de notre démocratie. Et donc il serait peut-être urgent qu'on régule et qu'on regarde avec attention et qu'on sanctionne dès qu'il y a des abus quand quelqu'un passe du privé au public ou du public au privé. Parce que des deux côtés c'est un obstacle à l'intérêt général. Putain ça y est ça fait un an qu'on tente notre truc, c'est notre première saison dans un causé et c'est dingue l'écho que ça a eu, hein. merci à vous. On est 170 000 sur Facebook, ce qui est astronomique, hein. c'est plus que Grenoble et 60 000 sur YouTube, donc nous on est complètement dingue, merci à vous et merci tout particulièrement à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, hein. donc euh, les tipeurs qui donnent 1, 2 ou plus d'euros par mois, sans vous on crève. Hein. L'année prochaine on se met tous à plein temps, la Steph qui est à côté, il vient de finir sa thèse et du coup on s'embarque tous dans le projet sans source de revenus, donc euh, merci à vous de, de nous soutenir parce que sans vous... Euh, ça marchera pas, et d'ailleurs on vous concocte une petite grille des programmes là pour la rentrée vous en saurez plus en août mais je pense que ça va être bien, donc euh, bah, c'était dingue de passer cette année avec vous et si vous avez envie euh, de nous avoir un petit peu près de vous l'été euh, ou euh, dans votre salon avec le ventilo ou sur les plages, on a fait avec d'autres potes youtubeurs un petit bouquin qui s'appelle On vaut mieux que ça, ça coûte 3 balles, on gagnera pas de sous dessus, mais par contre vous y apprendrez que bah, en fait on est pas mal puissant là déjà dans notre société de merde, qu'on partage les mêmes réalités et que si on en, si on en prend conscience, si on s'en rend compte, on peut faire pas mal de trucs bien donc n'hésitez euh, pas à l'acheter à demander ça à votre libraire vous allez vous distraire euh, pendant cet été à avoir un peu de notre présence et sinon euh, bah, on se reverra à la rentrée avec plaisir avec une putain de grille des programmes vous allez voir à bientôt les amis ça m'a fait plaisir ciao